Bonjour à tous. On est parti faire un petit tour euh, du jardin. Euh, les plantations sont finies. Alors euh, là, c'est les bleus et semi-spontanés. Ce si vous rappelle, il y avait euh, un grand parterre. Là, va falloir que je resème des fleurs. J'attendais parce que il y a beaucoup de cagouilles. Là, vous voyez, il y en a encore une là. C'est le problème de, de la fauche tardive là que j'ai fait il y a pas longtemps. Ben, les cagouilles sont dedans. Bon, là il y a les achilées. Euh, là c'est un mirabellier. Là vous voyez les cornouillers, ils sont encore un peu en fleurs. Ah non, là c'est des trouennes. Euh, les cornouillers ont fini de fleurir. Des nouvelles euh, des fèves de Séville, vous voyez là sont en train de d'être bonnes à manger. J'en ai fait une cueillette et je voulais vous montrer. Euh, J'avais eu une grosse attaque de pucerons là, surtout sur le, le pied du bout. Et là, euh, regardez, en faites là, c'est en oh, mince, c'est avec le vent. Regardez là, c'est impressionnant là l'armée de coccinelle et c'est des Françaises. celle là regardez ça là il a du monde hein. elles ont je vous rappelle c'était noir de pucerons là dans sur ouais 15 cm elles ont nettoyé ça alors après là en bordure euh, du jardin j'ai mis du sarrasin et du lin en, en tardif on la voyait le melon va falloir que je lui fasse un petit traitement parce que avec les les cassures de feuilles euh, ça aime pas du tout alors euh, avant que la maladie se mette dedans voilà bon, des fleurs euh, qu'on renaît je sais pas si vous vous souvenez l'an dernier il y avait les tomates là il y avait un rang de tomates ici et l'autre à côté là et c'est les, les bleus et qu'on renaît tout seul et après dans le coup comme il y avait quelques creux j'ai planté les, les fleurs que j'avais semées en pot le melon Charentais des nouvelles ben il, il est bien reparti quand même c'est euh, les melons sans taille cela il pousse bien c'est le melon sans ton. bon lui il a un peu moins pris euh, le, le vent Après, au niveau euh, petit poids que j'avais fait sous couvert, enfin sous bâche, je veux dire, ça avance bien. Cela, je vais les garder pour euh, la semence. Après, il y a les bourraches là. Après, au niveau, il euh, y a deux plantations de courgettes. Euh, je vais vous montrer un peu ce que Miguel a fait. Là, c'est un semis euh, de fleurs un peu diverses et de la facélie du fenouil euh, ça je l'avais pas semé le bleuet. après au niveau euh, j'ai fait des mangettes. Euh, elles ont eu quelques problèmes surtout une variété je sais pas pourquoi elles ont été peu tôt alors je sais pas ce que ça va donner les autres qui vont sortir mais peu être ça veut dire que les deux feuilles là, ça fait comme une fonte du semis en fait. Et je remarque surtout le rang où j'ai travaillé. Là le rang je l'avais pas gratté, je l'ai fait. Euh, j'ai préparé le terrain euh, que au moment de semer et que là-bas ça avait été préparé en même temps que l'autre jardin. Non, après au niveau de au niveau de la cabane à insectes, il y a toujours euh, les deux guêpes. Et dedans là, il y a des araignées. Et là, je pense que à l'intérieur, il y a dû avoir euh, une éclosion. Parce qu'il y a un trou. Euh, bientôt là, euh, dans le jardin. Euh, je vous rappelle avec Silvio et d'autres agriculteurs on avait enterré un slip et le 15 juin il va falloir qu'on les déterre. Je sais même plus où il est, j'ai mis un, un point GPS pour le retrouver. Alors là euh, je sais plus ce que c'est, ça c'était euh, ah ouais un chrysanthème sauvage que j'avais ça se ressème facilement. Là c'était les pifs on a un peu cassé le vent euh, mais je voulais voir ce que ça donnait parce que ça fait je les avez oublié de les ramasser et là vous voyez on verra euh, ça doit être euh, des graines qu'il y aura ou je sais pas j'ai jamais essayé ça fait la troisième année que c'est sur place et là un semi tardif de courgettes euh, là et là dans le coup comme j'avais eu des problèmes avec la semence 2017 j'ai ressemé euh, dernièrement euh, des petites courgettes bon euh, je voulais qu'elle soit comme ça à ce stade parce que bon celle là on verra bien Elles feront peut-être pas grosse production mais bon c'est pas trop grave. et là ouais j'ai vous voyez qu'il a un nouveau un nouveau système euh, je me suis aidé euh, du potager d'Olivier pour euh, faire mon système et de Jaco et Lily. Je vous mettrai en lien euh, les deux vidéos qu'ils avaient fait. Parce que ce jardin maintenant, il va être quasiment euh, tout euh, au goutte à goutte. Les tomates elles, euh, c'est des goutteurs fixes. C'est pour ça que j'ai été obligé de les planter. Euh, tous les 55, c'est tous les ans, ça sera comme ça. Et là, je voulais vous montrer les dégâts de Miguel, qui est passé il y a quatre jours. Et vous voyez, on va repartir là comme par chance, il y a un gourmand que j'avais pas enlevé. Euh, bon, il y a des fleurs quand même. Il y a quelques tomates. Là, c'est une noire de Crimée, ou je sais plus. J'ai noté les numéros sur les piquets, mais j'ai pas amené ma liste. Et les premières tomates, bon, celle-là, c'est ouais une noire de Crimée, ça. Elle a pas aimé du tout l'histoire. Mais bon, ça va repousser. Hein. Euh, j'ai eu d'autres déboires l'an dernier euh, qui ont beaucoup plus préjudiciables. C'était la grêle et l'inondation. Euh, elle les courgettes précoces, elles ont pas aimé, ça a arraché des, des feuilles. Dans le coup, euh, bah là, ça va, ça allait être une courgette qui aurait été formée, mais ça la cassait. Bon, tant pis, euh, on en mangera pas, on mangera pas de ratatouille de bonheur, mais bon, c'est pas grave. Ça aurait pu être euh, pire. Bon là, regardez, pas trop, y a de l'herbe un peu dégoûté parce que j'avais re j'avais payé une fois euh, à la base j'avais mis du lin et j'avais repayé une deuxième fois après bah, je serais obligé de recommencer parce que ça m'a tout enlevé là les cosmos que j'avais fait dans la serre après euh, diverses fleurs les oignons que j'avais semé précocement, là les coquelicots ça a pas duré, je vais les arracher parce que après ils vont grainer. Là des bourraches. Vous voyez même les bourraches elles ont pas aimé, ça a asséché le bout des feuilles, le vent. Ah bah là il y a un espèce de. Scar... Euh, ouais je crois que c'est un carabe doré. Là, j'ai essayé une nouvelle variété de d'œillets d'Inde. Je les trouve euh, mignons avec leurs euh, petites étoiles. Et là, comme on est le matin, le lin. Faites le lin, euh, la fleur a dure euh, que la journée. Après, les petits pois, bah, j'ai fait déjà une première cueillette. Je vais faire une seconde là les poids des champs euh, je suis assez satisfait parce que les provençales à côté là bas euh, c'est bof bof au niveau production après au niveau des lentilles euh, là c'est lentilles blondes et et lentilles euh, brunes bah ça y est les les fleurs arrivent on verra bien ce que ça donne alors le troisième semi de carotte de l'année bon j'en avais pas mis beaucoup j'aurais dû en faire plus long c'est bon elles hein, sont réussi à cette fois avec le avec le temps qu'il y a eu après comme je vous avais dit moi dans l'autre jardin je sème pas les salades et ça marche euh, du tonnerre et là j'en avais semé euh, une ligne et ben j'en ai que, que trois. Comme quoi, euh, moi, maintenant, je, je crois que si je veux changer de variété, euh, j'en balance euh, au sol et à naissent quand elles veulent. Et là, les épinards, il va falloir que je les ramasse. Ceux-là, je ne veux pas les garder en graines, mais ça, ça monte en graines. Et après, les seconds oignons. Bon, les fraises... Euh, ça commence à diminuer mais je vois qu'elle refleurissent on a eu des, des belles productions les artichauts bas ça y est le premier arrive moi ça a mis vachement de temps avec le, le froid et ce que j'ai repiqué euh, au printemps vous voyez ils sont bien pris je suis content Après, je vais vous montrer euh, ces cassons ah ouais voilà des petites euh, orchidées euh, sauvages là la planche de fraisier euh, elle est en place depuis six ans maintenant j'ai une autre planche il euh, y avait des fraises déjà pas enfin, des orchidées sauvages euh, beaucoup plus tôt et là c'est quelques mélanges de fleurs je sais même plus le nom pas très grave. Euh, là, j'ai bouffé le nom. Faudra que je vous le mette. C'est des... Ah non, c'est ça. C'est les potirons White Flight Beer. Cela, euh, dans le coup, je pote en un tuyau. mais là, regardez, les fèves elles sont drôlement penchées. Hein. Et moi, je vais vous laisser sur ça dans le coup. Enfin, c'est les févroles que je dis pour les fèves. Enfin, Miguel a été moins méchant que la grêle pour euh, conclure.